Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve non pas pour un trade binder, mais pour une vidéo sur les decks que je suis en train de réfléchir à faire. Donc je suis en train de réfléchir sur un deck euh, euh, Elf lumière avec euh, les mélodies, les divades, les.. Enfin, les musiques exactement. Donc comme vous pouvez le voir. J'ai rassemblé un peu quelques cartes, donc euh, il y aura peut-être des cartes qui partiront à l'échange, je vous le dis, mais je préciserai. Du Pocorme, du Tonnerre, Honest. voilà, pour que vous voyez un petit peu la description. Ensuite, on voit un peu l'extra deck. Donc celle-là, je pense qu'elle partira à l'échange parce que je ne m'en sers pas. Après, on voit les cartes magiques. Ainsi que les cartes pièges. Un petit peu. Oui, celle-là, j'ai mis deux fois parce que j'ai beaucoup de fois. Si vous la cherchez, Fortissimo, je peux vous l'envoyer. on va s'arrêter normalement. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière page. Donc c'est fusionner donc du Vylon avec euh, les divas de la musique, pourquoi pas. J'ai ce aussi qui, qui est là. Donc après, on passe au deck zombie. Donc on commence par les cartes pièges. Donc là pour le moment c'est je réfléchis pas trop à j'ai pas trop le temps de réfléchir donc du coup voilà je fais avec ce que j'ai donc pour le moment il n'y a rien à échange bien sûr il va manquer la carte de la fusion hein il va manquer la fusion des ténèbres qui est pas mal aussi donc pour le moment c'est un jeu assez basique j'ai pas trop pris le temps de le chercher je réfléchis un petit peu et je réfléchis pas tout le temps Donc après on a un peu d'extra deck, donc base Shiryan, Yu et autres. Voilà, ça c'est tout ce qui me reste en base du deck zombie. Et après on va passer au petit deck monarque. Donc si vous avez des solutions pour le deck monarque, je suis preneur. Parce que je ne connais pas du tout ce deck. J'ai essayé une fois sur des Pro j'ai perdu. Hop, il se joue sans extra deck, je précise. Voilà. Et après on va passer donc au petit deck dragon. Alors, ça c'est le petit deck dragon que je compte me faire avec les dragonités. Mais il y a pas mal de cartes qui vont qui vont partir dans les dragons parce que là pour le moment, il n'y a rien. à voilà. base draconité, j'y touche pas. Personne n'y touche. Là, fourmi de feu, ça part pas. Après si vous voyez des cartes là qui qui vous intéressent, vous pouvez me dire parce que il y a pas mal de choses qui vont partir. Si vous voyez, par exemple, les Galactiques, si vous les cherchez, il y a de puissance je ne sais même pas pourquoi elle est là, mais elle est bien abîmée. Tempête des Pendus, je la garde. Super aussi. Sacrifice inutile aussi. d'avarice aussi. Après, qu'est-ce qu'on a là-bas On a tout ça. Alors ça, je suis pas sûr que ça aille dans le... Dans le deck, après voilà le deck véritable euh, dragon blanc je J'avais fait avant, mais je vais changer donc ces deux-là. Je les garde, dragon uté. Ça aussi, ça, ça aussi, je pense le garder. Dragon mythique de l'eau aussi. Ça, ça peut partir. Ça, ça reste. Ça, ça reste. Ça éventuellement ça peut partir les deux. Mais euh, ceux qui s'attendent à avoir des grosses cartes, attendez. Euh, par contre, ça, ça reste. Ça, je vous dis de suite, ça reste. Et, euh, ça ne change pas. Dragon rose noir, ça peut partir. Euh... Pirate photon aussi, ça peut partir. Dragon de la vérité corrompue, je garde. Carnot Galactique, ça peut partir. Euh, Dragon Armée des Ténèbres, ça, ça je garde. Dragon des Limites, Sword ça peut partir. Donc après, euh, Dragon aux yeux impairs et euh, Dragon Sabre aux yeux impairs, je le garde. Ça, ça peut partir. Éventuellement, tous les, tous les photos, je peux les faire partir. C'est pas un problème. Mais à vous de proposer des cartes. Voilà donc tout ça, ça peut partir. À part la sentinelle de la cloche de feu que je vais garder, le dragon magma que je vais garder, le goblin berg que je vais garder, obligé. Après les dragons noirs et rouges, voilà, ça peut partir. Ça, je garde, c'est obligatoire, voilà. Après unité de ravitaillement, euh, miroir du dragon et septième magie en plus je garde. Tactique draconienne, je le garde aussi. Expédition galactique ça part. Le rituel lumineux ça part. Après impact X je garde. Après Sanctuaire du Dragon, je crois que je vais pas le garder. Mozol est blanc, tout ça ça peut partir transaction je crois que j'en gardais une c'est euh, comme galactique vais en avoir deux ou trois donc euh, si vous en voulez hein. souffle du feu de l'enfer ça ça part appel de la... appel pendule je garde un pour un hop donc euh, la fusion sacro je garde Impact Cyber Ténébreux je garde, c'est obligatoire. Guide photo, je vais garder aussi. Mais après euh... Impact Xis, je garde aussi. J'en ai besoin. Après euh, les cartes pièges communes, donc euh, c'est épouvantail de ferraille, je garde, c'est une magic, je garde. Euh, compétence de percée, je garde. Ça, ça peut partir. Trappe du chaos de tachyon. Donc, euh, charge, shooter, je ne sais pas si je la garde. Force miroir, oui. Bouclier drainant, oui. Slim métallique, oui. Après, tout le reste, ça peut partir. Après, dragon pendule aux yeux. Enfin, dragon de la rébellion aux yeux. Donc, euh, impair. Celle-là, je garde. Celle-là, je garde. Celle-là, ça part. Celle-là, ça part. Celle-là, ça part. Celle-là, je garde. Celle-là, je garde. Celle-là, je garde. Ça, ça part ça ça part voilà ça ça part ça ça peut partir ça ça part aussi dragon tonnerre final aussi euh, sam samara le dragon en renaissance dragon Ar argent aux yeux bleus azur pardon ça part celle là je garde celle là je garde ça ça part et après on va passer à la dernière page hein parce qu'il faut bien commencer. Donc ça, je garde. Ça, je garde. Après, ça, ça part. Ou quoi que ça, je garde. Ça, ça part. Ça, ça part. Ça, ça part. Ça, ça part, ça, ça part pas. Et ça, ça part pas. Voilà. Donc sur ce, les amis, donc voilà. Si vous avez pu voir un petit peu le... On va voir. Voilà. Oh Et ah donc, euh, si vous avez des idées de deck euh, que vous avez vu avec toutes les cartes là, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Atimas Radio-Giro. Et ciao tout le monde